Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la somme de deux quotients de dénominateurs différents. Considérons l'exemple suivant, 7 tiers plus 5 sixièmes. Par définition, 7 tiers et le nombre qui multiplié par 3 donne 7. De même, 5 sixièmes et le nombre qui multiplié par 6 donne 5. Si on ajoute ces deux égalités membre à membre, on obtient cette nouvelle égalité. Or, à ce stade, il n'apparaît pas de factorisation simple permettant de poursuivre. Pour la faire apparaître, il suffit de remarquer que si ces deux quotients avaient le même dénominateur, 6, on aurait pu factoriser par 6. 14 sixièmes est une autre fraction égale à 7 tiers, avec 6 comme dénominateur. Elle va donc nous aider à résoudre le problème précédent. Ainsi, calculer 7 tiers plus 5 sixièmes revient à calculer 14 sixièmes plus 5 sixièmes. Reprenons le même travail que fait précédemment. Par définition, 14 sixièmes est le nombre qui multiplié par 6 donne 14. 5 sixièmes est le nombre qui multiplié par 6 donne 5. Et si on ajoute ces deux égalités membre à membre, on obtient cette nouvelle égalité. La factorisation par 6 est alors visible et donne le résultat suivant. Or, par définition d'un quotient, le nombre manquant de l'égalité quelque chose fois 6 égale 14 plus 5 et le nombre 14 plus 5, le tout divisé par 6. Reprenons l'expression obtenue à la diapositive précédente. On remarque que ces deux égalités sont identiques au premier facteur près, ce qui signifie que ces deux nombres sont égaux. On retiendra donc que pour ajouter deux fractions, elles doivent avoir le même dénominateur.